je vais vous faire une petite vidéo de cartes au sud de mon ami Kurama Miami ou Jeffrey Eden comme vous, vous venez, mais c'est on va l'appeler Kurama parce que comme ça c'est tout simple il m'a permis d'avoir la dernière carte qui me manquait pour mon deck Volcanique Burn et ça je suis très content même si elle est en commune torturier ensuite il m'a filé sa base de deck près de la plante Donc, donc, si vous avez des cartes près je suis intéressé aussi. Donc près prédaplan, Prédaphonique, Prédaphonique, Prédaphonique, d'aphonique près d'aphonique prédablast. Riovirutum près de la plante. Predaplante près de plante. Dracoestepédia près de la plante. Chiméraflegia près de la plante. Chiméraflegia près de plante. près plante. près plante encore en deux fois. Yella fornicus près la plante près' blast encore filion prédalisme drag près après plante dragon fu dragon fusion venin affamé, hydre grosse fo près la plante Orif, Orifis Scorpio près de la plante et un Nidiamofericus près de la plante. Donc, pour Amman, merci beaucoup pour, ce, pour cet envoi. T'inquiète pas, moi je ne t'ai pas oublié. Je vais t'envoyer mes partir de mercredi pour ton, ton colis. Hein? Voilà, ça sera pareil. En suivi, je t'enverrai du kiwi. Voilà. Bon, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager cette vidéo sur tous les réseaux sociaux. Moi, je vais le faire uniquement sur Twitter parce que je suis encore bloqué de Facebook. Hein. Pourquoi Alors, un abonné m'a demandé pourquoi j'étais bloqué sur Facebook. Parce que j'ai posté une photo, olé, olé, un peu de moi, tout simplement. Ce qui avait un caractère un peu sexuel alors que pas du tout, pas, c'était pas du tout ça. Donc,